Le verdict est tombé. Jokard Tsarnaev est condamné à mort. Les douze jurés, sept femmes et cinq hommes, ont reconnu l'auteur des attentats de Boston coupable de tous les chefs d'inculpation et ont donc suivi le procureur de Boston. Ce dernier avait déclaré dans son réquisitoire que Jokard Tsarnaev méritait la mort car il était inhumain. Le jury a retenu toutes les circonstances aggravantes. La préméditation, l'acte de terrorisme, la bombe déposée près d'un groupe d'enfants, le crime politique visant des innocents et l'Amérique, et le manque de remords. Le 15 avril 2013, les frères Tsarnaev avaient déposé deux bombes artisanales dans la foule près de la ligne d'arrivée du Marathon de Boston. Trois personnes avaient été tuées, dont un enfant de 8 ans. 264 personnes ont également été blessées. Le frère aîné de Jokar Tsarnaev avait été abattu par la police après une chasse à l'homme. Jokar Tsarnaev a lui été arrêté. Il est donc aujourd'hui condamné à la peine capitale.